Comment trier une bibliographie dans l'ordre alphabétique C'est très simple. Nous avons ici euh, trois éléments de bibliographie qui ne sont malheureusement pas dans le bon ordre. Chaque élément de bibliographie est un paragraphe. Nous voyons ici la marque de fin de paragraphe. Je vais sélectionner l'ensemble des éléments. Donc j'ai cliqué puis j'ai glissé la souris. Je vais ensuite dans le menu outils trier et le système me permet en principe de trier même des tableaux. Ici, je n'ai pas de tableau, j'ai des paragraphes isolés, donc je n'ai qu'un seul critère, une seule colonne disponible, et je clique sur « OK ». C'est fini.